Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la journée où l'on prend une heure pour la Terre. L'heure pour la Terre, qui n'était au départ qu'un événement symbolique où on fermait les lumières, est devenue l'occasion pour nous tous de reconnaître le pouvoir collectif de nos actions individuelles. Car pour protéger notre planète, on a tous un rôle à jouer. En tant qu'individus, communautés, entreprises et gouvernements, nos choix comptent. C'est pourquoi notre gouvernement investit dans des projets qui permettront de créer des emplois, de faire croître notre économie et de protéger l'environnement. En fait, pas plus tard que cette semaine, on a annoncé un accord avec LG Energy Solutions et Stellantis en vue de construire à Windsor une usine d'une valeur de plusieurs milliards de dollars pour fabriquer des batteries pour véhicules électriques. Des investissements comme celui-ci se traduisent par des milliers de nouveaux emplois des industries fortes et innovantes et un environnement propre pour les générations à venir. Mais la lutte contre les changements climatiques exige la participation de tous. Alors, continuons de travailler ensemble afin que nous puissions tous bénéficier d'un climat plus sain.